C'est parti! On va voir maintenant dans un CMS comme WordPress comment installer des, un outil qui va vous permettre de gérer les sitemaps euh, du site, qui va vous aider au référencement et surtout comment les déclarer à Google. On y va! Pour cela, je vais dans. Euh, je sais que c'est, d'ailleurs, apparence. C'est. Et j'ai un trou de mémoire, soudain. Où est-ce qu'il est, qu est Voilà. Et je vais chercher un outil qui s'appelle Yost Y-O-S-T O-A-S-T Yost CO. C'est cet outil-là. C'est le plus utilisé, le plus connu, c'est celui où il y a le plus de ressources. Il y a une version gratuite, une version payante. Dans la version gratuite, vous pourrez euh, avoir euh, au moins le sitemap de votre site. Dans la version payante, il y a beaucoup plus d'options, on peut aller un peu plus loin, et puis il y a beaucoup plus de sitemap. Bah, L'idéal, pourquoi pas, c'est que vous, vous l'achetez à plusieurs. Donc il est euh, là, vous avez toute l'installation. Je clique sur « Installer Now » installé maintenant il est en train de s'installer c'est en cours il est installé comme tout euh, plugin je dois activer c'est en cours une fois que c'est activé ça me paraît bien j'ai un petit outil ici qui s'appelle CO Active donc la première chose à faire c'est de paramétrer CO Yoast avant de commencer quoi que ce soit. Sinon, ça ne marche pas. Je vais sur tableau de bord et j'y vais. Je dirais les messages dont j'ai pas besoin là. Et j'ouvre l'assistant de configuration. Configurer Yoast Très bien. En 1, mon site est en ligne et prêt à être indexé. Alors, dans la vraie vie, le sien, non, il n'est pas prêt. Vous, vous commencez à indexer votre site quand votre site est terminé. Pourquoi Parce que si vous commencez à dire à Google, viens me voir, alors que le site n'est pas terminé, il est probable qu'il y ait certaines URL ici, euh, qui seront modifiés au fur et à mesure, qui seront supprimés, ou rajoutés, ou d'autres euh, qui vont être modifiés. Donc normalement on fait ça vraiment à la fin. Bon là, pour vous montrer comment ça marche, je prends option A. Dans la vraie vie, tant que c'est pas fini, on prendra option B. Suivant. Ensuite il, me, il va me demander ce que c'est comme type euh, de site, c'est pas très très important, euh, tout ce que je peux vous dire, c'est que bon, il y a des chances supplémentaires en fonction si c'est une boutique en ligne, mais sinon pour le reste, c'est pas très très grave. Donc, je vais dire que c'est un blog. Suivant. C'est pas un site d'entreprise, c'est un site de personne. Sinon, si c'est compagnie, me demande le nom de l'entreprise. Je dis personne. Le nom de la personne. Margot de Bézieux, c'est un nom pour faire son portfolio d'étudiante. Suivant. L'URL de la page Facebook. Donc, vous êtes en train de voir que ce que je vous ai dit hier à propos des critères de référencement, un des critères de référencement, c'est que les réseaux sociaux existent et soient branchés. Donc là, on le voit de façon natif, parce que même ce programme de référencement, je vous les propose. L url de la page Facebook. Donc, bon, je vais mettre mon compte. Pour la démonstration, on va mettre le sien dans la vraie vie. Je vais sur Facebook. Je ne mets pas ma page perso, évidemment, c'est aucun intérêt. Parce qu'en plus, la page perso, si elle n'est pas entièrement publique, elle ne sera pas indexée par Google. En revanche, je vais mettre la page pro. Qui, elle, est complètement follow, c'est-à-dire qu'elle est complètement publique. L'avantage de cette page là c'est que même si les gens n'ont pas Facebook ils peuvent la voir. Allez, go c'est comme ça que j'ai fait, j'ai copié l'URL, Twitter. Bon je sais pas si j'ai mes codes, on va voir. On oh, mise à gardé, cool. Alors c'est. Hop. Copier. Instagram, être contente ma fille, je vais te trouver ton site, Instagram, euh, euh, ctrl-c, liquidin, donc plus on en et plus votre référencement monte haut. Voilà. Bon et ainsi de suite. MySpace j'ai pas et Pinterest je vais pas les euh, Youtube et tout ça, bon il suffit de faire pareil, je ne vais pas passer des ordres, vous avez compris, vous mettez les URL de chaque réseau social que vous avez. Suivant. Alors évidemment euh, si vous n'avez pas mis entièrement vous pouvez y retourner après hein. c'est pas bloqué c'est une base de données les types de postes visibles type de page visible le type de message euh, caché parce que bon euh, je peux le mettre visible par rapport à elle suivant est ce que votre site compte plusieurs auteurs euh, non il n'y a que elle qui va écrire à l'intérieur pourquoi c'est demandé pour la i e notoriété euh, Google Search console il va me demander mon code d'autorisation je me connecte directement et là en fait il me fait l'équivalent de Google console sauf qu'il passe par là et vous voyez je mets le code qui m'a donné authentifié euh, le type de profil, euh, c'est quoi ce truc-là Vous n'avez pas aucune donnée pas accès à votre compte. Euh, Qu'est-ce que j'ai merdé Ah ouais, je l'ai pas enregistré. Merdoum Donc en fait, je vais faire ça. Google console. J'y vais. Studio art machin. Copier ajouter une propriété, coller, bim, ajouter, bon, avec un peu de chance, ça devrait le faire, je vais couper ça, j'en ai plus besoin, Insta, Twitter, Facebook, euh, donc là, peut-être qu'il faut que je fasse rafraîchir, alors je fais le précédent, je vais peut-être me le prendre en compte, ce suivant, Voilà le profil Et qui se pour l'air voilà ça fait n'importe quoi autant pour moi CTRL-C, CTRL-V, authentifier le profil. Maintenant, il me l'a créé. Il est ici. Suivant. Le nom du site. Ce qui est pareil ici, c'est ce qui va apparaître là. Artiste-peintre. Ça, c'est le nom du site, la partie bleue. Donc, euh, vous voyez, qu'il il y a trop de lettres, ça dépasse. Quand il n'y a pas assez, ça sert à rien. Donc, en fait, ici, dans le nom du site, je vais mettre Margot, elle le changera après. De les yeux artistes. Donc, ça, ça veut dire qu'elle ne va pas se barrer la maison avant 30 ans. Quoi que ça veut dire artiste hein, quand vous avez des gamins. Vous êtes super fiers et bien fait. Euh, Ok, son nom, son prénom. On va voir la vidéo sur YouTube, là, on va être contente. Et voilà la suivant. Succès. Fermé. Yahoo! Très bien. Votre site est branché sur Google Console. Ensuite, euh, euh, je fais ça, c'est fait. La carte, c'est fait. Général, c'est fait. Euh, ensuite, vos informations, je vérifie. Allez, ne pas. Outils pour les webmasters. C'est fait. Ah. Ok, sécurité. ce que ça Tableau de bord. Ok. Ici, ah oui, c'est pas rempli, on s'en fout. Ça c'est bon. Je vais faire tout avant de passer à la suite. Alors, caractéristiques, analyse CO, activer, activer, activer, activer, euh, paramètres avancés, activer, activer, activer, sauvegarder. Très bien. Le fait d'avoir euh, personnalisé ici, ça me change tout ça. Ok, Ça n'y était pas avant. Donc, on a la partie sociale. Donc, la partie sociale, c'est les réseaux sociaux. La partie titre et médias. La partie sociale, c'est le branchement qu'on a vu tout à l'heure. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les sitemaps. Bien. Le type de poste. Donc, les messages, on les veut dans le sitemap. Les pages, on les veut dans le sitemap. Les médias, on les veut dans le sitemap. Enregistrer. Généraux. Ok, on est bon. Poste. sitemap, sitemap, sitemap, c'est bon, tout le Site sitemap, il n'y a pas grand chose à faire, mais je préfère vérifier. Exclu. Là, on peut exclure des postes. Donc là, quand on aura terminé le site, on exclut, qu'est-ce qu'on exclut Les mentions légales, la page de contact, et tous les formulaires qui n'ont aucun intérêt au référencement. Donc on met le numéro des index des pages qui correspondent. Allez, on a tout bon. Je reclique... Ici, au départ, on revient au départ. Ici, j'ai mon site qui a été généré. Il bon, marche. Pas génial. parce que j'ai des choses à l'intérieur Ça vient bien de vérifier. Est-ce qu'elle m'a écrit des choses Alors, page. Ah, s'il m'a fait des trucs. Page, projet. Etc. Je vais voir dans les articles. Je vois pas article dans ce truc là. Moi, comme le nom en français, je comprends rien. Catégorie, mais pour c'est la case d'article. Tous. C'est nouveau. Je vais faire un blog rapidement. Attends. Catégorie. Ok. Ajouter une catégorie, elle rien fait. Alors une catégorie, c'est le répertoire d'un blog. Donc je vais l'appeler Actualité. Ok, Actualité. Je vais faire, je vais prendre du texte en latin parce que si c'est vite, ça n'a pas bien marché. CTRL V, j'ai fait mon texte, Actu 01, c'est bon l'a fait, je l'ai associé à la catégorie Actualité, OK, New, Actu 02, je fais des articles de test. Voilà. Publier. Tu as raison. Bien vu. Merci. Mettre à jour. Et j'en fais un troisième. Actu 03. CTRL V. Actualité, publié. Le fait d'avoir installé SEO Yoast, ça me permet ici de voir comment va être présenté mon article dans Google avec le début de mon texte et ici le titre. Vous avez vu au niveau des permaliens, la tête du Permalien. Donc ici c'est l'adresse. C'est marqué P égale 138. Donc ça au niveau de l'adresse c'est NAS. Donc en fait je me sors de là. Ça doit aller euh, dans paramètres. Et je crois que c'est général si je ne me trompe pas. Yes. Dans paramètres général, je descends. Et bah c'est pas là. C'est perma... permalien. Ouais, yes. Permalien. Et si je fais un truc simple, je vais tomber ici, après le nom. Tac. Sauvegarder. J'ai pris cette option-là. Je vérifie sur les articles. Il m'écrit post, j'ai pas compris pourquoi. Je fais ça. Et là, il m'a effectivement changé à Q3. À la place des variables. Donc, euh, bon, là, c'est censé être un mot-clé. Et si je veux changer ça, je pense à modifier ça parce que c'est ça qu'il y aura dans euh, mon sitemap. C'est cette ligne-là qu'il aura dans le sitemap. Donc ici, il faut mettre des mots-clés. Donc là, par exemple, A tu -a sans accent actualité de... Histoire de l'art par exemple si je veux mettre en place et faire un article un petit peu cake ici vous avez remarqué j'ai ce petit bouton qui s'appelle tembler et qui permet de me faire des mises en page Super, je clique sur Thème ça devrait ouvrir mon gestionnaire de templates. Voilà, et là je peux faire presque ce que je veux euh, sur mon template, donc gérer euh, les tailles, les polices, les fonds. Je vais me connecter. Une mise à jour la qui faite, j'en profite pour faire sur ce template ça sera régler comme ça <coughs> ok je vais cliquer sur Home, et moi je trouve que son site il est tout pourri, par exemple. Donc je vais l'exposer son site. Je change ça. Et euh, je vais prendre euh, un autre exemple d'entête. Ça par exemple. là, je vais bien massacrer son site. Ce que je peux faire, c'est tout supprimer l'entête que j'ai bien tout massacré. Voilà. Et bien tout donc là il n'y a plus d'entête, je vais tout, tout péter c'est pas grave ici, ça je fais plus ça je fais rafraîchir et j'en mets un autre vous avez il n'y a jamais Bordeaux. c'est pour ça que j'étais assez décontracté et dans cette liste là, il y a 3 milliards d'exemples d'entêtes que je peux insérer je peux évidemment changer la photo la police et tout ce que je veux à l'intérieur donc je vais prendre ça, elle va être contente si je m'en projoyer. <coughs> voilà. Ah, une sale gueule son truc. Je vais supprimer ça. Je vais tout virer. Ça va être gueulé. Je sais pas si la branche, c'est dégueulasse. Mais en tête aussi, il au est au-dessus. C'est chelou quoi. On va faire un nouveau. <coughs> On va faire un nouveau template. Là, je vais passer plus de temps à le réparer que à faire un truc propre. Que je vais des copies, ah, non, non, non. Test. Je crée un nouveau template. Je un nouveau. Je Voilà, hmm. ouais, je pars sur du vide, moi je préfère. Ok, j'y vais euh, en tête. Boom, ici là c'est plus propre parce que là c'était n'importe quoi. Et son truc pourrait merder. Euh, donc je vais partir euh, par exemple, je vais prendre un euh, sur le même type de modèle. Donc celui-là, add. Il va me changer le menu et tout ça. Voilà, c'est plus propre. Cette image, quand je clique dessus en réalité, il m'a fait un slide. 1, 2, 3. Donc le troisième, je le supprime. Remove. Le deuxième, remove. J'ai plus qu'une seule image. Donc j'ai plus besoin de ça, parce que j'ai pas besoin de slide. Donc je vais dans carrousel. Je débranche le carrousel. Les indicateurs d'image, j'en ai pas besoin. Je débranche. Ok, c'est bien, mais je veux un peu plus large. Donc, je vais mettre 70. C'est juste pour vous montrer comment ça marche. On s'en fout, en fait du tout. Ensuite, oh, c'est pas glamour. Je clique ici, je veux du parallaxe. Je veux mettre à l'intérieur, insert, un titre. Okay. Une fois qu'il a enregistré, je peux vérifier sur les ordis, les ordis portables, les tablettes et les smartphones. Ordinateur portable. Bon, ok, après c'est pas compliqué pour ce que j'ai fait pour l'instant. Tablette, il y a un CSS différent pour chaque truc. Ça fait qu'ici, si je fais ça, que je réduis la taille, ça va réduire la taille que pour les tablettes. Ce que je fais ici sur ce téléphone, ça le fait que sur le téléphone et ça ne change de rien cette tempête là je me mets là ici je trouve ça peut-être un peu large pour un téléphone donc euh, je vais le réduire et mettre euh, par exemple 30 bon, 30 c'est un peu chaud quand même 50 ah oui oui bah oui quel ouais, c'est pour ça donc, je vais le mettre ici hop trouve c'est un peu affaignant CTRL V, et là, je vais 60, 50, 40, voilà, par exemple, hein. j'enregistre le fait d'avoir enregistré, si je retourne sur mon site, regarde faire ça, ça ça l'a mis à jour, coqué sur la page d'accueil. Donc, ça l'a intégré à l'intérieur. Je reviens ici. Et là, je peux rajouter autant de sections que je veux. Plus. Et là, je veux une section sur deux colonnes. Donc, je vais prendre par exemple. Ça, je vais être content si je mets un gros buffet sur sa page d'accueil. Voilà. Alors évidemment je peux changer l'image, heureusement, le texte, les boutons, la couleur, la taille. Je peux rajouter encore une section. Bim, ajouter. Tu charges, voilà. Enfin, toi, tu plus grand -chose, mais je peux. A rajouter. Tac, Du mort. Hops. On va mettre par exemple. Ça, je vais faire complètement pif. hein. Et pour gérer. Truc, je mets cette rue, des... je mets 31 140 de et voilà. Ça c'est le texte, je change. L'image c'est une image, je peux la changer. Et si l'image je veux la changer ici, si celle-là me plaît pas, je clique ici. Ici, je vais chercher une autre image que j'ai sur mon ordi. Bien. Ou tout simplement, je vais dans ma banque d'images qui est intégrée avec Temblair. Euh, c'est 40 euros, hein, 40, 40 euros par an au Temblair. Et c'est euh, illimité en nombre de templates. Donc ça veut dire que imaginez que vous soyez 4, ça vous coûter 10 euros par an pour avoir ça avec la banque d'images avec à l'intérieur donc je mets un thème je vais mettre car j'ai mis n'importe quoi donc en fait je vais chercher une image libre de droit bien évidemment et que je vais intégrer dans ma bannière il va se démerder pour faire la retouche à l'intérieur Ici, je clique là. Tiens. Voilà, je prends celle-là. Et ainsi de suite. Donc, vous avez compris comment ça marchait. J'ai géré mon pied de page. Et là, les pieds de page, vous avez vu, j'ai matière, les réseaux sociaux, les magasins et les trucs comme ça. Ouais, je vais prendre celui-là au pif. Voilà. Si je veux lier ça à Twitter, je clique là. Facebook. Twitter, Google+, Pinterest, LinkedIn, Instagram, c'est machin, je ne le connais pas. Et ça fait que si je fais OK, ici, j'ai plus qu'à cliquer là pour mettre l'URL, pour que ça puisse marcher. Je clique sur sauver. Et j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton WordPress ici pour voir le résultat de mon magnifique template. Voir le site. Que j'ai fait en 17 secondes. Bon, avec n'importe quoi à l'intérieur, évidemment. Donc, vous avez compris, ce template-là permet de modifier les couleurs, les polices, les machins. La forme du menu que je veux, il y a 3 milliards. Faire du parallaxe, je peux repositionner, évidemment, l'image à de l'intérieur. Des modèles de mise en page, il y en a, mais juste 1 milliard. Il n'y a plus qu'à retravailler à l'intérieur. Et cet outil-là marche sur WordPress. Drupal, Joomla, PrestaShop. Ok, donc ça fait que sur, ça, ça fait du PrestaShop. Vous qui avez connu PrestaShop, connaissez les problèmes qu'il y a avec PrestaShop liés à, à, à leur template. Il y a régulièrement, régulièrement des mises à jour pour adapter aux versions des sites internet et aux versions en au cours. Lui, il le découvre tout seul, il n'y a rien à faire. <cười> Voilà, on est bon. Donc en fait, euh, File bah, pour recréer des nouveaux. Home, c'est on est sur la page d'accueil. On personnalise le template de la page d'accueil. On personnalise le template du blog que j'ai pas euh, que j'ai pas personnalisé là pour l'instant. On personnalise les posts, donc les, les pages. On personnalise la page d'accueil. Les pages par défaut, donc les pages par défaut, c'est si on va dire pour tout le monde les H1, quelle taille les H2, quelle taille la couleur du texte, etc, etc. La tête des boutons, ici, euh, la boutique, bon là il n'y a pas de boutique installée, hein, donc c'est pas, pas installé. Euh, donc en fait, la, la tête des boutiques, si vous jamais vous en avez une, genre WooCommerce sur WordPress, il va gérer les paniers, etc, etc. Et là, vous allez gérer le design de ce que ça va faire. Donc, les titres et les sous-titres, donc les polices. Et si jamais je veux une autre police, font option, Hop. texte, font-police, les classiques, les polices système et les polices web, Google Fonts. Et donc là, il y en a comme d'habitude, 3 milliards. Et vous n'êtes pas limité. Et il fait le branchement automatiquement. Donc je veux BIM, ça j'ai mis n'importe quoi et va installer ça. Toujours pareil, on peut personnaliser ça. On peut rentrer dans le détail, chaque objet a une personnalité ici, une personnalité la, possi la possibilité la possibilité de personnalisation. Voilà. Et là normalement j'ai plus qu'à que je suis là, WordPress sample tableau de bord j'ai mon site ça ne ressemble pas à grand chose mais enfin, j'ai mon site et je vais juste vérifier si ça c'est actif Ici si c'est actif je vais le brancher sinon je vais mettre en pause Un. Site sitemap activer ici si, est-ce qu'il accepte ça l'a pris. Alors pourquoi ça ne marchait pas telle heure parce qu'il n'y avait pas d'article qui était créé. Et là, dans la version gratuite, donc post, page, catégorie. Donc en fait, si je clique ici, j'ai la liste de mes articles. Vous avez vu Actualité de l'histoire de l'art. J'ai créé trois autres articles qui s'appelait Actu 1, Actu 2. Donc, je récupère récupérer ma liste ici. La liste des pages. Les liens les catégories et les tags pour l'instant que j'ai pas géré donc comment ça marche là où je suis où là, je mets là. il est où son site Ok, donc en fait on va aller passer par FTP pour valider son site. Je vais aller dans drive. Je vais ouvrir ces codes. Je vais bon, ils sont ces codes. FTP c'est ça, Margot Machin. Je vais ouvrir Falsia. le nouveau site, je vais l'appeler Margot, le hot, c'est ça, on trouve C. Où est, -ce il est ici, ensuite faut que je mette normal, identifiant ça, c'est les informations que j'ai récupérées d'OVH. Et le mot de passe, c'est cette chose-là. Hop, on C. J'arrive dans le répertoire WW. Et qu'est-ce que je dispose à la racine Je peux couper. Couper. Couper. Couper. Couper. Le fichier HTML, c'est D2271. Allez, je le télécharge. Il est là. Fois, cool. là, je et je dépose ça ici. Normalement, si j'ai pas mis les moufles, merde Cette méthode. Hop, hop, valider. Je suis maintenant le propriétaire du site. ok, et je vais rajouter sitemap, pour ajouter un sitemap, je clique ici, et où est-ce que je vais récupérer le sitemap alors, faut que je retourne sur le site, ça je vais couper. Je suis sur WordPress, je descends sur Sitemap, je clique ici sur Sitemap, je prends le premier, On le C. et je le mets ici. Nanana, je regarde si j'ai pas d'espace, pas de truc. Envoyer, en voilà un. Voilà, ensuite, j'envoie le deuxième, CTRL-C, ajouter un sitemap, coller, envoyer, actualiser, il est en cours du traitement. Euh, J'en avais un, alors ça je peux virer ça, je ai plus besoin. 1, 2, 3, ça je ne l'ai pas fait. CTRL-C. Ajouter un sitemap. Coller. Envoyer. Ah, mais, alors, Catégorie. CTRL-C. Envoyer un sitemap, coller, actualiser. Ils sont en cours de traitement. Ça, c'est tous les sitemaps que je viens d'envoyer. C'est en cours. Et pour vérifier si ça a bien marché, j'en prends un au hasard. Je clique ici et normalement, il doit y avoir la liste de toutes les pages que j'ai réalisées. Voilà